« Secours Toufique à Miami, vous êtes mon seul espoir. » Frank Flanders a disparu. Après notre voyage romantique, euh, scientifique, autour de Mars, nous avons rejoint nos quartiers personnels hier soir. Nous devions faire une réunion de briefing ce matin, mais Frank n'est jamais venu. Je suis allé voir s'il était dans sa cabine. Elle était complètement en désordre, comme s'il y avait eu une lutte et du sang par terre. Oh mon Dieu, ce sang J'ai cherché ensuite partout dans la base, sans succès, mais je pense avoir vu des traces d'effraction assez étranges. Agent ami ami, je suis sûr qu'il a disparu dans les mêmes circonstances que les précédents colons. Je sais que vous enquêtez sur cette affaire, mais aussi sur la disparition du commandant Spirnoff de la base Arest 13 Où en êtes vous dans vos investigations? Recrutez des scientifiques de notre base, pour mener avec méthode la recherche d'indices sur la disparition de Frank. J'ai affecté Teddy à votre protection rapprochée, on ne sait jamais. Je suis sûr que Frank est vivant quelque part, dans la base, ou ailleurs. Mais où? Thank you.